Sous les radars. On défait maintenant l'info. Passer sous les radars. La voiture autonome, c'est déjà demain. Et si vous avez le mal des transports, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Oui, les voitures autonomes, mais aussi les voitures électriques pourraient augmenter ce mal des transports, oh. que l'on appelle aussi la cinéto. C'est oh. très désagréable quand on est passager. Des maux de tête, des nausées, des sueurs. 25 à 30% des voyageurs sont régulièrement touchés, mais ça risquerait de ne pas s'arranger avec les véhicules de demain. C'est ce que veut montrer le doctorant William Aymond. Il est chercheur à l'université de technologie de belfort montbéliard Et avant d'aller vers l'autonomie totale, prenons déjà les véhicules électriques plus silencieux. Et ils ont aussi évidemment bah, moins de vibrations, et des fois ces vibrations, par exemple quand la fenêtre vibrante d'une voiture et eh bien elle peut vous apaiser, vous reposer et donc guérir votre mal des transports également ça fait moins de repères acoustiques, des fois on arrive à mieux anticiper les accélérations en entendant le moteur qui monte dans les tours. Moins de repères donc plus susceptibles d'être sujet au mal des transports, et puis de la logique avec les véhicules autonomes, tous ceux qui sont conducteurs vont devenir des passagers certains pourraient devenir malades en voiture bah, par manque d'anticipation ah bah, oui. des trajectoires Quand je suis passager j'ai mal au cœur alors que quand je conduis j'ai pas mal au cœur. Et eh bien bah, vous voyez, ouais. ce n'est une hypothèse, ouais, bon, vous êtes un sûr. exemple pour la science. <rire> Autre conséquence, la multiplication <rire> des écrans dans ces véhicules. Forcément, en tant que passager, on aura envie de consacrer ce temps de trajet à se focaliser sur des écrans pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo, lire des livres. Et la conséquence directe à ça, c'est qu'on ne se concentrera plus sur la route. Et donc quand, par exemple, vous êtes passager d'un véhicule, que vous ne regardez pas la route, que ça tourne, que ça freine, que ça accélère, eh bien vous êtes tout simplement euh, plus à même de tomber malade. Et une autre étude rejoint celle de William Aymond. Selon l'Université du Michigan, 6 à 12% des conducteurs pourraient ressentir des vertiges et de la nausée durant un trajet en voiture autonome. Les effets inattendus ouais. du progrès, ça s'était passé sous les radars, effectivement. Une petite pause, et puis on va défaire encore et toujours le monde. Dans